Comment allez-vous la Guadeloupe Comment va tout ce beau monde Les gens qui ont l'habitude de nous recevoir chez eux tranquillement sur la box SFR, sur la chaîne 310. Je vous salue bien bas, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, nous recevons un autre rayon de soleil, mais cette fois, cette personne vient pour euh, nous éclairer sur des sujets qui nous posent quelquefois problème et soucis. Il va falloir qu'on euh, se mette à cela, qu'on commence à aller chercher les informations de manière à ce qu'on ne puisse pas dire la loi qu'a dit, la loi pas a dit. Vous avez compris qu'il s'agit pour moi de recevoir Maître Lionel Armand, que vous connaissez, Maître Lionel Armand, qui a l'habitude de nos émissions, mais le travail aidant est, est tellement dense qu'il est obligé de, de faire des impairs, Mais là, il est venu, il a un petit moment, il est avec nous, vous allez bien, maître. Oui, bonsoir Raphaël, ça fait très plaisir de vous retrouver, puis bonne année. Vous Merci, vous, vous aussi, c'est vrai, hein, nous sommes encore au mois de janvier, <rire> vous pouvez encore euh, dire vos vœux à vos proches, hein, si, si, si vous le voulez, hein, si vous le souhaitez. C'est exact, c'est exact. Donc euh, voilà, nous ici, aujourd'hui, euh, bonjour Murphy, ça va alors nous allons commencer par euh, annoncer les couleurs. Il, il, question, il sera question dans cette, euh, cette première émission d'indivision parce que c'est un sujet qui, euh, qui est là. Tout le monde en parle. Effectivement, c'est un sujet qui nous retient surtout particulièrement dans les Outre-mer, parce qu'il y a énormément d'indivisions qui sont ouvertes et c'est vrai que parfois ça pose problème. Alors, que, pour commencer, des questions. Nous avons les réponses. Moi, j'ai les réponses, je sais, hein, parce que j'ai déjà questionné, n'est-ce pas Mais euh, pour commencer, hein, si vous êtes tout jeune propriétaire, que vous avez hérité d'une un, parcelle de vos parents, de vos proches que vous avez acheté, nous allons nous intéresser à euh, cette première question qui est à partir de quoi Parle-t-on d'indivision Voilà, on parle donc d'indivision à partir du moment où il y a plusieurs propriétaires pour mmh. un seul bien. Euh, donc ça peut découler effectivement d'un achat à plusieurs, entre plusieurs personnes, mais aussi très souvent d'un cadre de succession. Donc c'est-à-dire qu'il y a un proche, un père, une mère qui décède et on devient automatiquement diviseur s'il y a plusieurs mmh. euh, propriétaires du même bien. Et est-ce que, une question qui va se couler à celle-ci, est-ce que quelqu'un qui serait euh, propriétaire d'un bien par exemple, il est fils unique ou fille unique euh, est obligé de, de, de céder une partie de son terrain au voisinage pour une quelconque... Euh Alors, tout dépendra. Si on reste dans, dans le cadre d'une succession, mm -hmm. euh, il peut y avoir plusieurs indivisaires, puisque effectivement, si la personne était mariée, donc, il peut y avoir le, le conjoint survivant mm -hmm. qui peut être, euh, dans certaines conditions, euh, propriétaire du bien, au même titre que, que l'enfant unique. Très bien. Ah, Notre deuxième question serait... Euh, euh, qui peut se retrouver dans une affaire, hein, euh, dans une affaire au tribunal pour indivision Voilà, c'est-à-dire que l'indivision peut avoir de très bons côtés. Donc mmh. ça permet de gérer à plusieurs un bien, comme on l'a dit. Mais il peut y avoir aussi des effets un peu négatifs, surtout si on a du mal à s'entendre sur la gestion du bien. Mmh. Et donc. Comme vous le connaissez, personne ne peut rester dans, dans l'indivision. Mm -hmm. euh, c'est un droit, donc on peut être amené à saisir le tribunal pour ne pas rester dans l'indivision. Mais entre-temps, effectivement, il y a des obligations qui restent à... à, qui, oui. qui, restent à qui demeurent. Et, et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas Par exemple, euh, si on... Ouais, qu'est-ce qui, qu qui peut provoquer, c'est ça Qu'est-ce qui peut provoquer euh, une sorte de, de frein Alors, bon, on va... Jean, les beaux-parents, enfin... L'épouse euh, qui euh, était mariée à ce pa à, aux parents de cet enfant, ou de ces personnes, ou de cette personne plutôt, parce qu'il s'agit là d'une personne euh, unique, hein, unique, un enfant unique, qu'est-ce qui peut provoquer un problème à, à Alors on va peut-être reprendre, effectivement, quand on est un indivis divisaire, mm -hmm. euh, on a des droits qui sont concurrents à ceux d'autres personnes. Donc il y a des actes donc, les plus courants, donc de gestion courante, comme mm -hmm. on le dit, euh, qui ne nécessitent pas forcément... Euh, d'avis ou en tout cas d'engagement de la part autres, euh, des autres indivisaires. Mais les actes les plus graves nécessitent une majorité quasiment absolue, c'est-à-dire mm -hmm. de l'ensemble des individuaires. Et donc à ce moment-là, quand on n'a pas les mêmes idées pour le bien, quand mm -hmm. on n'a pas le même projet pour le bien, mm -hmm. ça peut poser problème. Et donc il y a souvent des blocages et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de successions sur mm -hmm. le loi Donc on a entendu parler de la, la loi Lette chimie, entre guillemets. Il mm -hmm. y a des blocages au niveau de ces indivisions. Donc on voit que l'immeuble, il se détériore. Mm -hmm. Et donc il y a des difficultés. On on est obligé de saisir le tribunal, saisir un juge, saisir un notaire pour obliger à sortir de cette indivision. D'accord. Donc voilà, voilà tout, ce, tout, tout ce qui pourrait vous intéresser, vous qui êtes dans ce genre de situation. Au lieu de, de se bagarrer, au lieu d'aller chercher problème, il y a la loi et la loi dit des choses, nous dit des choses précises. Alors maintenant, euh, pour continuer, pour quel genre de bien pourrait-il y avoir indivision Vous nous avez déjà en partie expliqué, mais euh, quand je parle de, de, de genre de bien, est-ce qu'il ne s'agit que du, du foncier, en fait, de, de, de terrain Est-ce qu'on peut être en indivision pour une entreprise qu peut être, Dans quel cas peut-on être en indivision ?– Alors, parce qu a, enfin, Quand on parle d'indivision, nécessairement, c'est quand on parle du foncier. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, les entreprises, bon, on ne va pas faire du, du droit de l'entreprise aujourd'hui. Mm -hmm. Bon, il y a des parts qui peuvent être cédées à d'autres, mais mm -hmm. enfin, c'est de l'indivision, mais... C'est pas la même chose. On va dire voilà. ça comme ça. C'est pas exactement la même chose. l'indivision mm -hmm. concerne des biens fonciers, des, donc, des biens immeubles. C'est mm -hmm. ce qu'on appelle des biens immeubles. Et donc, il y a donc, des codes parts, puisque c'est vrai que, comme on a parlé du, du, du conjoint survivant, mm -hmm. euh, en fonction donc, de, du type de mariage, il euh, y a un pourcentage qui est octroyé au conjoint survivant. Et donc, mm -hmm. ça a aussi des, des conséquences, des répercussions sur le pourcentage, la code part qui est attribuée aux enfants aussi, ou parfois à d'autres membres de la famille. Alors, quelqu'un qui aurait eu des enfants dans deux maisons, enfin avec deux personnes différentes, euh, qui se serait marié avec euh, cette deuxième personne, est-ce que ces enfants qui ne porteraient pas, parce qu'avant de se marier, les enfants étaient déjà là, les enfants ne portent pas le nom du papa, mm -hmm. mais que d'autres enfants, dans un autre foyer, portent le nom mm -hmm. du papa. Est-ce que ça peut jouer un rôle Est-ce que les enfants peuvent se déchirer uniquement pour ça bah, Malheureusement, c'est ce qu'on ce qu voit, hein, puisque maintenant, il n'y a plus d'enfants reconnus mm -hmm. ou uh, qui portent le nom du père ou de la mère. Mm -hmm. euh, une fois qu'il est avéré que l'enfant... Oui, parlé, on a les preuves, etc. Voilà, et ouais. celui du père mm -hmm. ou de la mère, ils ont les mêmes droits au même titre que les enfants dans, dans, dans le mariage. Donc, ils ont les mêmes droits. Et en général, il y a concurrence du coup, entre les différents... Euh, Héritiers. Alors, est-ce que la maman de ses enfants du premier foyer peut revendiquer, euh, comme on dit, euh, des parts sur une maison qui a été construite avec la deuxième épouse, enfin, la deuxième compagne Alors, s'il y avait contrat de mariage et qu'il y a eu divorce, plus, mm -hmm. du tout, puisque les effets euh, du divorce ont emporté conséquences, ouais. et donc euh, elle n'aura aucun droit a mm -hmm. euh, posteriori euh, sur le bien du mari, enfin, mm -hmm. du, du, de la, avec personne la deuxième intéressée. personne. Mm -hmm. Par contre, les enfants de cette dame avec le monsieur mm -hmm. qui, qui est malheureusement décédé, auront euh, possibilité de réclamer d accord, d accord. Euh, des départ parts de des... leur papa. C'est ça. Tout à fait. D'accord. L'épouse n'a rien, mais les enfants oui. L'ex épouse. L'ex épouse. -épouse. -épouse. D'accord. Et, et l'épouse qui est là est obligée de, de euh, sur soi race là. C'est ah ben, de... très encadré. Hein, oui. le, le droit de l'indivision, le droit des successions, est un droit très encadré. Mm -hmm. et on ne peut pas malheureusement pas faire n'importe quoi. Eh bien, il y, y a ce cas-là qui, qui, qui se déroule en ce moment même. J'espère que cette personne est à l'écoute et qu'elle sera Prendre adage avec vous, Maître Lionel Armand. Votre numéro de téléphone est le 06 90 30 57 95. Je reprends. 06 90 30 57 80. 15 et il y, aura, il y a aussi un fixe, mais notez déjà ce numéro de portable. Et si vous avez envie d'avoir d'autres euh, renseignements sur euh, comment entrer en contact avec euh, ce monsieur, il y a une expérience, ils sont là depuis longtemps, ils ont travaillé euh, depuis, hein, depuis sorti sortie de l'école, ils, -ils, ils travail Et puis voilà qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très demandé, très recommandé aussi par ceux qui euh, l'ont connu. Et quand on moi, toujours dit, moi, les amis que j'ai, je leur dis, c'est pourquoi je suis avocat pour je ne dis avocat. Parce que les gens morts déjà. Donc voilà, le maître Lionel Armand, avocat à la Cour. Et puis euh, il est aussi dans l'enseignement. Vous, vous, vous enseignez aussi euh, oui, le droit. Bien. À, aux, aux un petits, hein, — Un petit Un à Ceux qui arrivent derrière vous. <rire> Donc voilà, nous avons également euh, cette autre question, cette autre émission que nous aurons à faire avec vous dans un petit moment. Mais juste, juste avant cela, j'aimerais euh, vous rappeler à vous qui nous regardez que nous sommes sur euh, le, la box CCFR, pardon, 3W... .etv.gp et vous avez également un replay, alors si vous ratez cette émission sur la boxe ICFR vous avez notre replay sur euh, cette euh, sur ce site internet je ne sais pas, j'ai peut-être pas suffisamment de café là parce que je sens que je... et puis je me réveille trop tôt je me réveille trop, trop tôt, je me couche trop tard je suis fatiguée, c'est vrai, c'est vrai ça arrive, donc je vous disais notre replay est au www et, TV .gp. et nous, nous sommes, vous voyez, je vous dis, je suis à... et nous sommes sur la box SFR, la chaîne 310. Voilà, nous continuons avec vous, Maître Lionel Armand. Comment faire euh, On a vu hein, à partir de quoi on peut parler d'indivision. On a vu comment re se retrouver dans une affaire. De, euh, comment faire Comment on, on se retrouve en fait dans une affaire d'indivision Vous nous avez expliqué. Et pour euh, rappel, le, que dit la loi par rapport à cette question d'indivision La loi dit euh, quelque chose de précis ou je ne sais pas où Alors... Oui. Voilà. Alors il y a deux gros, grands principes. Après, on pourra rapidement parler des outils. Mm -hmm. euh, comme je vous le disais, on ne peut pas forcer quelqu'un à rester dans l'indivision. Mm -hmm. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on vend sa cote-part mm -hmm. aux autres indiviseurs puisqu'ils ont un droit de préférence sur ses parts. Mm -hmm. Soit on saisit le magistrat, la juridiction, en tout état de cause, mm -hmm. pour sortir de cette indivision. Ça, c'est le premier point. Mm -hmm. euh, on a dit qu'il y avait des, des, des avantages dans l'indivision. Il y en a aussi. Il y a des avantages. Euh, ça permet, avec une convention d'indivision, de prévoir dans quelles conditions chaque indivisaire euh, peut jouir de ses droits. Euh, ça permet de régler peut-être en amont certaines difficultés et ça évite aussi certains blocages. Donc il faut aussi se faire accompagner, c'est ce qu'on disait, de professionnels, donc de notaires, d'avocats aussi, euh, pour mieux appréhender ces indivisions, éviter les blocages, puisque oui. c'est vrai que rentrer dans des procédures juridique, judiciaires, juridiques, euh, sur plusieurs années, parfois, ça peut... Avoir impact considérable et le bien peut se dégrader. Et ça prend combien de temps à peu près pour mettre euh, ah, un milieu dans ce genre <rire> de petite situation C'est variable. C variable ouais. Il y a même quelqu'un qui... Euh, sa mère est décédée, sa, sa tante habite à côté et il y a un, un terrain à partager. Ou alors le, le jeune homme euh, se dit « bon ça c'est la partie de ma mère et la tante elle a toujours été à côté ». Mais euh, euh, depuis que la mère est décédée, c'est la seule qui, qui était là, qui restait là et la tante, la petite ou la grande-sœur est à côté, il se passe ce problème-là. Le jeune homme voulait faire une barrière, voulait mm -hmm. mettre une petite barrière pour, pour un peu d'intimité de chacun. Parce que les parents, avant, c'était, il y en a pas l'autre. C'est ça. ça. ça. À mm -hmm. Mais lui, il arrive et il voudrait mettre une petite barrière. Eh bien, là où il voudrait mettre la barrière, la tante a garé une voiture mm -hmm. qui est en panne, en fait. Oui. Dans ce, le passage où il voudrait euh, garer sa voiture. Il a déjà vu tout le monde et là, il est... À Boudner, parce qu'il a acheté le nécessaire pour faire cette barrière. Mmh. Et une fois qu'ils avaient vu rentrer le matériel pour faire cette barrière, ils ont mis une voiture. Oui. Et la voiture ne bouge pas parce qu'elle est en panne. Ils essaient de la pousser. Et quand ils ont vu du côté de la tente que le jeune homme essayait de pousser la voiture, il a tiré là Il <rire> a laissé en l'air jante. Oui. Alors, euh, dans ce genre de cas, je dis, si ces personnes-là écoutent par hasard, hein, tomberaient sur notre émission, Qu'est-ce qu qui serait bon de Alors, leur dire Malheureusement, on n'a pas le réflexe, puisque c'est vrai que ça arrive très souvent dans des mauvais événements, puisque mm -hmm. c'est la, la suite du décès de d'un proche, de sa mère, de son père, mm -hmm. on n'a pas ce réflexe d'ouvrir la succession pour après obtenir un titre de propriété puisque ouais. dans le cas du monsieur dont, dont mm -hmm. vous venez de parler, effectivement s'il n'a pas pris le soin d'ouvrir la succession mm -hmm. pour par la suite obtenir un titre de propriété, effectivement il pourra faire tous les constats du monde, ça ouais. sera bien difficile après de ouais. faire circuler euh, l'épave, mm -hmm. enfin la voiture dont vous parlez. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'il faut avoir ce réflexe, même si les temps sont durs après mm -hmm. le décès d'un proche, de se rapprocher de son notaire, de mm -hmm. se rapprocher de son avocat pour ouvrir la succession, pour régulariser les choses, puisque c'est vrai que sans titre de propriété, ben, il y aura toujours plus de difficultés à démontrer qu'on peut mettre une barrière ou alors jouir correctement du bien. Voilà, Murphy, il nous reste combien de temps, s'il vous plaît voilà, et bien sûr, euh, c'est quelques trois minutes. Je vais encore vous rappeler que vous êtes avec nous sur ETV, parce que Yokadi nous pas a dit assez, n'est-ce pas? Vous êtes avec nous sur ETV, nous diffusons et nous, on peut être visible. Nous sommes plutôt visibles sur la chaîne 310 de, de la boxe SFR. Et vous nous avez aussi un replay sur euh, www www.etv.jp et aussi sur euh, tous les réseaux euh, tout, tout ce qui serait attaché à cette euh, télé où nous sommes en ce moment il y a des gens qui disent ah c'est une télé d'internet oui puisqu'on a un replay sur internet mais c'est une télé que vous pouvez regarder depuis le salon sur euh, en zappant et en cherchant la chaîne 310 certains nous, nous posent encore la question et maître Lionel Armand qui est au 06 90 30 57 95 et numéro euh, de fixe, je vous le donne quand même, hein, Pour si vous voulez tomber directement sur lui, c'est euh, 06 90 30 57 95, ou si vous n'avez plus de batterie, vous allez chez lui, vous, vous perdez votre fil, vous êtes là, vous, eh bien vous demandez à quelqu'un de vous passer un téléphone et composez le 05 90 90 42 56, 05 90 90 42 56 il est à Pointe-à-Pitre, merci, merci d'être passé, merci beaucoup euh, Murphy, et je vous ai parler avant-hier mais au final mais il n'écoute pas. Hein. Je ne sais pas, mais il y a un souci. On se retrouve dans un petit moment.